Salut tout le monde, on se retrouve pour une première. Une, une nouvelle, pas une première, vidéo sur héros et généraux. Je suis avec mon super fantassin sniper, aussi nommé la feuille d'automne. Et nous sommes en expédition. Oh oh. Un mec vénère qui vient de tuer trois de mes alliés. même que je le vois, il est là-bas je crois hop là moi on aurait été vachement ralenti sur cette ligne là hein. Franchement parce qu'il nous aurait empêché de prendre le point s'il m'avait tué Et ensuite il aurait campé encore un moment probablement Déjà il nous a ralenti en, en faisant qu'il n'y ait que moi qui tienne la ligne Alors attends je change d'arme c'est nul ça le truc quand on est à terre on peut pas changer d'arme Hop voilà Je crois que j'ai retué le même J'ai pas vu combien ils étaient à bord du véhicule. Est-ce que je serais allé à leur place peut-être ici Visiblement non, sinon dans la maison là-bas. Potentiellement sur le toit. Et ils étaient invisiblement. Et il m'a eu... Ah ben voilà un deuxième. Je sais pas lequel m'a eu mais... <rire> oh là là là là. dans l'arbre ou quoi non, il est juste au dessus, il m'a fait croire qu'il cheatait, qu enfin qu'il glitchait, je sais pas comment, et qu'il s'était retrouvé dans l'arbre. Les thugs Ils rush, ils rush, ils rush, ils, ils veulent close la ligne Je pense qu'il y en a un qui est resté Il compte euh, bloquer tous les fantassins On est 18, on est très peu sur cette ligne je pense On est très peu nulle part, enfin tout partout en fait Je sais pas y a du monde en l'air, en avion ou en je sais pas quoi mais c'est effarant, euh... on est 4 morts, c'est pas normal On ouais, tu réussis à tirer dessus va hein. Nous, on tient eux, ils prennent à deux. À ah, nous, on tient un hein. pire, c'est qu'ils sont pas capables de prendre à deux. Je me doutais qu'il allait s'arrêter là, se croyant protégé, et là BAM Une balle dans le dos oh, Il y a un véhicule qui arrive par là. Est-ce qu'il y a un truc de médoc, médoc euh, là-bas Il y a une autre grille qui est en train d'arriver Plat, je me mais... oh, le pire c'est quand il touche il, f... il touche et il me dérègle ma vision C'est atroce parce qu'il fait quasiment zéro dégâts Mais comme il m'a déréglé ma vision bah, j'arrive plus à le, à le toucher C'est plutôt terrible quand même comme truc Et évidemment il avait le ruban résistance aux dégâts On a beaucoup de parachutistes visiblement Sur une ligne voisine On reste 88 Bon qu'il y en a autant en profiter. Alors, lui, je crois qu'il a mon arme et les mains. Non, il s'est juste allongé. C'est terrible cette arme Le truc c'est que quand il rush le point j'imagine qu'il a même pas besoin de recharger Tellement il a de balles dedans C'est pour ça qu'on a plus de monde à mon avis. Et on n'est pas très bien sur la ligne E. Ouais, et lui il a pris une arme de méchant J'ai même pas vu l'autre. Je pas si c'était un pote ou pas qui avait gagné le combat. Nickel. Est-ce que j'ai encore. Euh, ouais. Euh, qui est-ce qu'on soigne lui par exemple Hop. On dirait que tu seras plus efficace que moi parce que. Euh, point suivant. Je peux pas monter au siège du conducteur, j'ai tenté au cas où il y a un mec on va le on va le sortir du jeu avec une petite balle bien placée Là ils n'ont pas de blindé ou quoi Enfin ils n'utilisent pas en tout cas de blindé ou quoi que ce soit. Je vais avoir par un fantassin sniper. Euh, je pense que combiner euh, des gens très forts au sniper et des gens très forts euh, euh, pour camper dans les points et attaquer. Ça fait vraiment un truc redoutable. Parce qu'on ne peut pas se déplacer entre les points. Il y a des équipes qui sont perfectionnées dans un des types. Je le ramasse lui ou Non, ok. Pfff, là j'ai vraiment tiré au. au. quasiment au pif en fait. Enfin j'ai tiré dans sa direction mais je j'ai absolument pas vérifié que j'étais sur lui. Pas le mec en vélo. On est en train de perdre ce point-là. On va se faire rec, Non, c'est pas notre dernier point. Oh, là là, là. oh là, là là, elle est dure cette partie. Et là, on est en train de perdre notre dernier point d'accès. Pourtant c'est pas PKA qui a fait la masse de kills, c'est juste l'infanterie squad 1, ils sont bien débrouillés, enfin, ils ont des joueurs qui sont bien débrouillés, mieux que les nôtres. Moi je suis deuxième de la partie, alors que je, je, je me considère pas comme un joueur démesurément fort, donc euh, ça veut un peu dire quelque chose. Bon, J'ai dû faire des captures et puis j'étais là au tout début, donc euh, ça aide. Mais... Donc là, c'est celle qui passe à côté, mais bon, le point c'est plus facile à utiliser. Ce serait bien qu'on tienne euh, 17 minutes euh, au moins plutôt que de se faire complètement. Il va arriver par là, non Théoriquement. Tiens, dans le point, je l'ai pas vu. plutôt cacher sa tête. J'en ai vu passer là-bas. je vois passer des gens mais il ne s'arrête pas est-ce que c'est nous qui avons des blindés non je sais pas pourquoi il a pris ça ah pour abattre les avions ouais. par contre c'est moins pratique que mon arme à moi Et On a toujours un APC là-bas <rire> Je suis à peu près sûr que c'est inutile, mais je sais pas si le mec qui a la PC s'est euh, pointé. J'évite les blés parce que ça ralentit beaucoup. Mais ah. nul. Ils veulent faire quoi Ah ici ils vont tuer ma voiture Vous avez vu ma voiture? Je l'ai loupé. Ça c'est nickel. Non, faut que je recharge. Mon dieu! Ah oh là là, j'avais pas vu qu'il était. J avais, j avais, je me suis pas souvenu surtout qu'il était en train de recharger son arme. Non, je l'aurais pas prise. Oh, c'est un peu abusé, ça. Ah oui, ils vont camper le spawn. Enfin, ils vont... Ouais, c'est ça, ils vont camper notre spawn. Oh là là C'est terrible. Je trouve qu'elle est terriblement... Euh, atroce pour... Enfin, quand il y a des ennemis planqués là-dedans, on peut pas aller jusqu'au point. Bon eux ça veut dire qu'ils sont pas au point mais... Ok... Oh, ok je le vois plus Hop je l'ai touché <rire> J'ai envie de me mettre là Et de faire jamais vu que c'est tout droit ça touche pas ah, j'ai peut-être mieux comme arme oula il a failli ma voix oh je sais pas qui l'a eu peut-être une bombe On est bien niveau kill, 19-11, quasiment deux fois Toucher Ok, je toi de l'un côté de l'autre, on tabat. On est partout, nous Je ouais, cherche pas à... euh, Je suis peut-être le dernier de la ligne Non, il y a des gens plus loin Oh là. Toi, tu droit vers moi Petit kiku sauvage. Ah non, ça c'est pas un kiku. Il ne juste pas qu'il est lancé droit dans la ligne d'un sniper qui visait vers lui. Excuse-moi, petit. C'est peut-être pas un kiku. On sait jamais, hein. C'est quand même une bonne. Euh... L'idée d'avoir mis cette voiture là ça permet bien de voir les, les bons hommes, je trouve. Ah, je pensais que j'ai touché. Je un à la fenêtre. Il file super vite. Ah hein. oh non, il y avait un arbre juste à cet endroit là. Le petit muret là, ça m'arrange pas parce qu'il a... il est défend dans le point. J'ai vu quelqu'un qui me contournait J'ai cru percevoir une ombre Et apparemment il y avait vraiment quelqu'un Oh on a un APC là-bas Le mec est allé mettre son APC là-bas Ça J'apprécie la démarche Il y a tellement de monde que Il m'a décalé dans le bon sens, lui. J'espère que c'était pas notre APC là-bas. Ah, j'ai fini par me faire désinguer, mais je pense que j'aurais fait du kill euh, en voiture. Pas suffisamment pour qu'on perde pas le point. Ça, c'est embêtant. Faudrait une poignée de peut-être la moitié du groupe qui reste euh, planqué dans le point peut-être qu'on a des alliés qui sont démotivés parce que oh c'est atroce ça je vois pas qui tire toucher Retoucher Encore touché Raté Toucher 4 kills en 5 balles Faut dire il fonce à toute vitesse donc euh, Il se méfie pas assez Il fait bien de se mettre derrière l'arbre lui C'est bon on a du monde sur place toi petit bonhomme s'est arrêté de derrière sa moto Ah J'ai pas tiré du bon côté Yeah Il y en a qui vient d'écrabouiller Non, il a pas écrabouillé visiblement C'est un raté Je sais pas si on a encore des avions pour nous aider Ah, mais Qu'est-ce que tu fais toi Laisse-le passer Je l'ai pas vu Il était plus loin Enfin je l'ai pas touché surtout Je m'attendais pas à le voir Je m'attendais à le toucher il y a beaucoup de monde qui passe par là si jamais je pouvais me mettre à sniper de l'autre côté ça pourrait être bien bon au moins on leur complique la tâche enfin peut-être que, peut que il y, y en a probablement chez les adversaires qui veulent pas terminer parce que ils considèrent que la partie est gagnée et qu'ils ont tout intérêt à continuer Hop, headshot bon, allez, euh, hop là Y'a vu un mec joue avec un lance flamme là Bon Fini la rigolade On va se planquer de l'autre côté, j'ai une idée assez nette euh, en gros, où je pourrais m'installer. Là, le terrain est en pente. Il y a plein de gugus qui viennent se mettre contre le mur. Se croyant protégé, Ils vont finir par se rendre compte que je suis là Mais En attendant Il n'y a plus de gugus Il y en a là Ah je l'ai loupé C'est bête ça Voilà Et je suis premier de la partie avec 33 kills faut dire Regardez ma défense de qualité Vous comprendrez Toi aussi Je pense qu'ils viennent me chercher Les deux cocos Donc on va changer Peut-être qu'ils sont morts J'ai pas vu Quelqu'un est tué. C'est terrible Ce qu'on ce qu peut faire de dégâts Quand euh, on est derrière les lignes ennemies On est quand même en train de perdre Ça je comprends pas tellement Vous voyez pas les carnages que je fais Faites pareil et... et... on gagne. Manqué. Bon, okay. Voilà, c'est ça. Concentre-toi. En plus, je gagne des points de défense. 800 points. Il y en a qui doivent arriver d'autre part. Hein, parce que... Voilà, on a vraiment zéro allié parce qu'ils sont snipes de ce côté-là. C'est possible aussi. On a peut-être euh, très peu de monde sur le point. Ah, je peux regarder assez. Ah, ah, ah. Voilà. Visiblement, ils ont pas de sniper euh, décidé à m'abattre. 41 kills Bon ça m'arrange pas qu'on perde pour la guerre mais Sur le principe c'est quand même lucratif en points Lui il fait de la marche arrière J'ai <rire> plus de mal à analyser où est-ce qu'il va être Parce qu'il marche en arrière Il a mis une petite accélération lui Pas de spawn, je pourrais la reprendre à l'occasion. J'aurais ôté un bon nombre de vies. Et vu que les ressources commencent à être limitées, je pense que il y a moyen que la guerre soit gagnée par celui qui a plus de fantassins. C'est une guerre très serrée en ce moment parce que les, les, les États-Unis ont. Pris, enfin, les laissé l'Amérique plutôt dans ce jeu. Euh, L'Amérique a pris Paris, l'URSS. Euh, euh, enfin, le nombre de villes est quasiment équivalent pour chaque faction. Il n'y a pas vraiment de gens qui l'emportent. Nous, on perd un petit peu à, par rapport aux deux autres, mais. Euh, et les capitales ont tendance à tomber d'un côté puis retomber de l'autre. On s'est juste fait un peu avoir euh, en tant qu'allemand parce qu'on défendait pas bien, qu'on euh, défendait pas bien Paris, qui est vraiment d'un côté. Et ça nous a sûrement euh, pénalisé, donc on a perdu Paris, on a perdu beaucoup de territoires à proximité. Ah J'espère qu'il a rien eu en plus. <rire> Ils ont que des motos, nous on a presque plus de véhicules, ça c'est mauvais. Et on va perdre la bataille de toute façon par manque de fantassins. On, était... on avait 400 fantassins au début. Il y en a un adversaire qui a fait 70 kills. Vous dites que moi je suis premier en kill avec 44. Il vaut le premier et le troisième grosso modo. En nombre de kills, je sais pas si mais il a été... Vu qu'il est premier en point et qu'il a 1200 de score, j'imagine qu'il se débrouille bien sur d'autres domaines. Je pense qu'il a craqué mon véhicule pour pouvoir mitrailler nos fantassins. Le mec. Il y a un mec qui vient me re-ping. J'aurais dû attendre un... Un, un peu plus de temps. J'ai un trop petit angle là C'était mieux là-bas Comme c'est toujours mon véhicule logiquement euh, Je dois pouvoir monter dedans Même s'il a été craqué Mais Comme il est craqué tout le monde peut monter dedans en fait euh, je des... tenais également à remercier monsieur Oh là Ça m'arrive couramment en ce moment Qu'il y ait des trucs qui se relancent En arrière plan Sans Raison valable bah ben voilà, ma voiture a dit pop Ah je touche pas, je pense j'ai pas la bonne distance là On va recharger pendant que je vois personne Y'a un type là-bas, paraît-il Ouais, mais il est derrière la botte de foin pour moi voyez-vous toucher il n'y a pas vraiment des gens là bas non ouais oh, ils ont défendu l'objectif ça on est d'accord des gens qui passent super loin Je pense qu'elle vient pour moi la moto. Je la vois pas. Pas grave, on va rester concentré sur les... les. fantassins, ils viennent plus apparemment. Ah Ça c'est bête, ouais. <rire> Il me pensait dessus, j'aurais dû lui tirer dessus à ce moment. Enfin, j'aurais dû gagner mon tir à ce moment-là. Bon, hop ah en plus c'est un coin isolé et tout. Eh ben c'est ça mieux débrouillé hein, moi je dis c'était une bonne bataille quand même.